Cher journal, mon père et ma mère ont tous les deux refait leur vie et j'en suis très heureux, cependant, à présent je ne trouve plus ma place. En effet, rien de plus, ils ont tous les deux un nouvel enfant qu'ils chérissent, plus que, tout, plus que tout me mettant dans la position de la quatrième roue de carrosse, comme dirait une amie de ma belle-mère. À chaque endroit où je me trouve, j'ai l'impression d'être un simple pot de fleurs trop embarrassant, posé ici et là dans tous les lieux où ils se trouvent et qui subit chaque instant de leur vie de famille respective. Pour moi, le mot famille n'a pas vraiment de sens. C'est un peu comme ces mots que l'on assimile mais qui n'a pas vraiment de signification à nos yeux. Je dis ça car je n'ai jamais vraiment vécu les moments où mes parents étaient encore ensemble, où mon père ne reportait pas continuellement nos week-ends à une autre date, les moments où dans ma scolarité, il a été présent pour moi et où ma mère ne faisait pas tout gâcher mes rendez-vous. Tout ce que je sais de la signification de famille, c'est que chaque personne qui en font partie sont censées se serrer les coudes et ne mettre personne de côté. Alors même si je souffre, pour plusieurs raisons, je pense, non, j'en suis sûre, que la principale cause de toutes mes souffrances est l'absence de mes deux parents. Là, je ne sais pas quoi dire. Je me sens exactement dans cette situation, en fait, entre mes deux parents. Je pense que je peux ressentir les... exactement les mots que, que cette fille a voulu écrire. Entre les parents séparés, qui refont leur vie, ou... On a des filles un peu une vie recomposée, on sait pas trop... On cherche notre place en fait et on ne sait pas vraiment comment la trouver, si elle y est en fait. Moi, si j'étais une maman, quel genre de maman je serais bah, Je serais le genre de maman qui, qui supporterait toujours mes enfants dans les hauts et les bas, qui, qui aurait toujours envie d'apporter quelque chose de positif quand ils feront quelque chose, de les, de les soutenir en fait dans quoi qu'ils fassent dans leur vie. Et, Ouais, de leur dire combien je les aime, en fait, et me dire que j'ai pas envie qu'ils se seuls comme moi, j'ai pu l'être, et être là quand ça ira pas, en fait.